Le Bon Petit Vin c'est quoi C'est un super bon plan tous les mois à prix bouche à oreille. Concrètement ça veut dire que chaque mois on vous propose deux bons petits vins au rapport qualité prix imbattable. Ce sont des vins qu'on a sélectionnés au cours d'un processus de dégustation rigoureux. Des vins que vous auriez peu de chance de trouver par hasard parce qu'ils sont perdus dans l'immensité de l'offre. Le Bon Petit Vin c'est simple, pas d'abonnement payant, pas de contraintes, vous recevez un bon plan une fois par mois et vous commandez si vous voulez et ce que vous voulez. On vous garantit une chose, Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, nos petits vins sont bons, ils sont très très bons.